Bienvenue sur un bar avec moi. Bonjour à tous et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un essai de voiture. Une Hyundai i10. Bien évidemment, je remercier le propriétaire qui se reconnaîtra de m'avoir fait essayer cette Hyundai. Bonne vidéo à vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker et à vous abonner à ma chaîne si cette vidéo vous a plu bonne vidéo et on autour bis aujourd'hui euh... qui a combien de chevaux euh, bah d'après euh, d'après ton papa plus ou moins euh, entre 70 75 chevaux euh... et c'est un petit 3 cylindres voilà euh... une petite citadine voilà, avec le petit, euh, le petit écran intégré, ça c'est pratique Voilà Quand tu veux Martin On peut y aller okay. Très cool le bruit déjà Il est fait de trois cylindres. Alors moi qui conduis avec la i 20 quand, quand je reconduis avec celle-ci, j'ai toujours l'impression qu'elle est, euh, qu'elle est plus, plus réactive, un peu plus, plus, plus, plus brusque en fait. Hein. Bah c'est du fait qu'elle est peut-être un petit peu, elle est toute petite. Très maniable dans la ville. Et du fait que c'est qu'un trois cylindres. Ouais. Quoi. Que penses-tu de cette voiture Bah écoute, moi, euh, je trouve qu'elle est très agréable à conduire. Comme je te dis, euh, bien réactive, euh, un petit peu, euh, un petit peu nerveuse comme, euh, comme moto. Euh, sur l'autoroute, bah, on, on, on va, tu vas, tu vas le sentir. Il faut, il faut, appuyer sur les gaz pour qu'elle accélère. Ça prend un petit peu de temps. Euh, bon, elle est plus faite pour, du coup, pour, euh, pour les, pour les villes et, et les villages du coup. Mais, euh, mais très agréable. En plus, on a trouvé une bonne visibilité hein, euh, à l'avant et à l'arrière aussi. Je vois assez bien, j'ai pas beaucoup d'angle morts donc ça c'est un truc que, que j'aime bien aussi. On j'aime bien le bruit du 3 cylindres. Ouais, c'est ouais, de... un petit bruit, agréable. on va essayer de faire pousser un petit peu. qu'on a du mal à la pousser surtout quand je démarre par exemple de Rosière qui est un petit peu en montée tu vois et euh, pour, pour monter sur l'autoroute je sens qu'avant d'atteindre la vitesse de croisière il me faut euh, il faut bien que je pousse que je reste en troisième quatrième et puis après seulement euh, après une petite minute ou deux euh, j'ai atteint la, la vitesse croisière formation elle n'est pas, pas énorme non plus Attends, je vais voir si j'ai euh, en moyenne là on est entre 3 et 4 litres au sang, et de moyenne au 100, donc c'est quand même pas énorme, quoi. Ça, c'est non, chouette. non, c'est pas énorme. 4 ans qu'on l'a et on a 36 500 km. Ouais, et moi j'aime bien un peu les compteurs là devant aussi. Ouais, ouais, je trouve ça pas mal. Et tu vois, avec le tas, facilement accès, je trouve, euh, aller aux informations, tu as toujours le compte forcément euh, kilométrique et si tu veux changer de, de petit indicateur tu as aussi ici voilà euh, des, des, des, des des trajets enregistrés euh, le temps d'attente jusqu'à jusqu'à aller à la pompe c'est assez facile quoi. ce bouton bleu là ici oui là on a pour l'air conditionné qui, qui est activé euh, ici bah le désembrumé embrumés à l'arrière, euh, voilà toutes les petites touches ici, on a accès à la, à la carte assez assez rapidement Hop. avec l'écran qui est tactile et voilà toutes les toutes les fonctionnalités sur le volant, il euh, y a un cruise control aussi, euh, un limitateur de vitesse aussi. On le mettra un peu le cruise. On va, on va le mettre ouais. ici. Ah bah voilà ici on va essayer. Sur la je vais remonter, tu vois, je vais un petit peu peiner. Oui c'est vrai qu'elle a un petit bruit sympathique sportif, un chouette son derrière. Ouais. Un petit karting tu vois, donc euh, vraiment elle y réagit au moins de petits mouvements du volant. Euh, je, trouve ça, je trouve ça agréable, peut-être moins pour les longs trajets mais, euh, mais euh, je, me sens, je me sens à l'aise avec du coup et, euh, et, et je sens qu'elle elle, elle, elle répond à tout, ce que, à tout ce que je fais. très, je trouve que son, son look est assez sympa. Et ce que je trouve pas mal aussi Je sais pas si tu si tu le sens, c'est qu'on n'est pas on est assez haut en fait dans la voiture. Quand on est. est, pas, est oui, pourtant elle est pas très haute. Non, c'est ça. Mais on a l'impression d'être d'être d'être haut sur la route, euh, ce qui ce qui est agréable en fait aussi. C'est moins sportif évidemment, mais confortable. de la clé là. ah oui bien vu c'est vrai que j'avais oublié c'est bien de le dire il euh, y a une clé qu'on n'utilisait pas qui est un peu la clé de, de remplacement euh, à force de ne pas l'utiliser apparemment on est allé voir chez le, chez le mécano il nous a dit que qu'en fait simplement la, la clé ne répondait plus euh, enfin le, la voiture ne répondait plus au signal de la clé alors on est allé chez le mécanicien il a juste fallu qu'il relie la clé, je sais pas trop de quelle façon, il a pris son ordinateur, il a relié la clé à la voiture et directement en 10 minutes c'était fait. Euh, donc au final, euh, c'est pas une question de problème au niveau de la clé, c'est juste, je pense que, je sais pas si c'est, et ça avait perdu en tout cas cette, euh, ce, ce lien entre la voiture et la, et la clé de remplacement. Quoi. ouais donc, euh... sinon à part ça rien, les essuie-glaces ont été changés forcément. Euh... On est, est, on est très satisfait de la voiture. On est un peu abonné à, à Hyundai. Et voilà, moi j'aime bien cette voiture, je la trouve très agréable. Moi aussi. Et en ayant conduit pas mal de Hyundai entre la, la Gates, la i20 la, et la Cona juste aujourd'hui, ce matin, euh, je, je trouve celle-ci euh, assez euh, punchy, assez réactive. Euh, Peut-être moins pour les longs trajets, mais, euh, mais voilà, pour les courts trajets, très très chouette. Elle se conduit bien. Ouais. Elle se conduit vraiment. Qu'est-ce que fait ce camion ouais, Je sais pas trop. Après tu n'entends plus rien. On Pour en voiture. Ouais. J'espère que la plus grosse euh, va te plaire aussi. La cible est parfaite. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Ouais. Une voiture. Par rapport à des voitures. Euh, ouais, plus large, plus général, le tableau de bord et euh, l'avant de la voiture est assez à euh, un chouette look, assez assez sobre et euh, efficace. Tu vois, avec un espèce, espèce de petite lumière bleue autour du compteur. Ouais, ça c'est typique de Hyundai. Ouais, c'est vrai. La boîte est aussi très courte. Ouais. Voilà. Super. Voilà, on va vous montrer l'extérieur de la Hyundai Innis. Okay